Bien, bonjour à tous, donc euh, nous voyons la, la fin des assises qui s'approche à grands pas, euh, j'ai une demi-heure devant moi, je ne sais pas si ça va suffire, euh, mais effectivement ce moment de clôture va nous permettre de faire un petit bilan à chaud. Euh, premièrement, il est important de remercier l'équipe d'organisation, je vais le faire tout de suite et pas, pas à la fin, de toute façon il y aura des applaudissements nourris à la fin quoi qu'il arrive. Euh, donc euh, je vais remercier euh, Elisabeth Chaudois, Dominique Collat, Patricia Doguet, donc, qui, vous a tous, qui vous ont tous euh, accueillis, euh, euh, euh, euh, qui vous a tous accueillis à l'entrée euh, avec les badges. Euh, Astrid Plateau euh, et euh, Gérard Chiquelero euh, qui ont géré les partenaires entre autres. Euh, Emmanuel Vivier, qui était euh, à la tribune il y a quelques instants, Julien euh, Dupré, le local de l'étape, euh, et un certain Thierry, avec un nom compliqué, mais bon, je, à, à voir. Donc, euh, si vous voulez bien les applaudir pour les remercier euh, tous. Alors je tenais aussi euh, euh, à rendre hommage à mon prédécesseur Yves Condemine, euh, d'autant plus qu'il n'est pas là, euh, vous savez euh, pourquoi, euh, euh, une fusion ça s'improvise pas. Euh, donc, euh, je tenais vraiment à, à dire une nouvelle fois, euh, après, euh, après l'assemblée générale où tout le monde n'était pas forcément là, que euh, une bonne partie euh, des, euh, du travail euh, euh, vient de des actions qui ont été initiées par Yves. Euh, RGPD un an après, bah oui, bah s'il n'avait pas lancé l'idée du PAC, effectivement, on n'aurait pas eu des échanges aussi fructueux sur cette thématique, par exemple. Donc, euh, s'il vous plaît, il, il, on va le tweeter. De toute façon, il saura qu'on on, l'a tous applaudi pour le, tout le travail qu'il a fait dans, dans la présidence précédente. Alors. Euh, je ne vais pas euh, reprendre toutes les thématiques 2019 une par une euh, pour en faire l'exégèse. Euh, je pense qu'on a on a la chance de, de, de capter et de filmer toutes les plénières. Euh, elles seront un jour sur un outil euh, open source de la communauté, euh, visible sur un, un outil open source de la communauté, euh, ça j'en formule les vœux et, et dans, la, dans la modification du système d'information du CIR, euh, ça fait partie euh, des, des sujets que nous traiterons. Donc je ne vous dis pas sur quel site actuellement elles sont, mais vous le savez. Euh, donc elles sont filmées à l'exception évidemment de la, euh, la présentation de la, la cellule nationale logicielle pour euh, pour les raisons de confidentialité que nous connaissons tous euh, donc euh, des thématiques qui ont été très riches euh, sur le fil rouge de la transformation digitale qui était aussi le fil rouge de l'année dernière, hein, de toute façon on n'y coupe pas, on est tous euh, en plein dans cette euh, tourmente euh, ou dans ce euh, dans de son changement de paradigme, j'ai horreur de dire ça mais ça y est, ça m'a pris, euh, changement de paradigme dès, dès, dès que ce mot apparaît dans une, euh, dans une conversation c'est que je sais que ça va prendre un tour bizarre euh, et euh, donc euh, le, le la, le, la transformation numérique, elle, elle impacte tous euh, nos métiers, les métiers euh, des euh, membres du CIR. mais on a bien vu euh, qu'on ne peut pas simplement euh, euh, réfléchir, nous, dans notre coin, sur l'évolution de nos métiers, et c'était le but euh, de la table ronde d'ouverture. Euh, J'étais vraiment euh, ravi euh, que répondent tous à l'appel les différents présidents des associations euh, qui étaient présentes, euh, les retours que j'ai eus euh, pendant euh, les assises sur euh, la richesse des échanges, euh, les thématiques abordées, euh, les pistes ouvertes, euh, donc... Euh, euh, alors, par ordre alphabétique, on avait l'association des DGS, la DSI, euh, nous avions l'ANSTIA, nous avions le CUM, euh, nous avions, euh, non, le XIR avant le CUM, euh, nous avions euh, les VPNUM. Euh, et euh, les échanges qu'on a eus là pendant ces, ces derniers jours avec les différents participants euh, nous montrent qu'il faut absolument euh, capitaliser sur les, euh, les pistes qui ont été ouvertes. Pendant euh, le, le bilan euh, de l'Assemblée Générale, on a, on a euh, cité le mot euh, « hackathon ». Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière le mot hackathon euh, J'avoue, euh, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est un mot qui est, qui est apparu lors du bilan euh, des journées, euh, de la journée thématique avec euh, l'ancien Elcume, euh, mais clairement avec euh, les autres associations, avec euh, la DGS, la DSI, euh, VPNUM. Euh, il faut qu'on pilote quel, un, un dispositif euh, qui nous permettra. Alors, il, il peut prendre deux formes. Euh, et là, bon, je, je, je donne des pistes mais euh, c est, c est, là c'est moi qui parle il n'y a, euh, a, a eu aucune concertation pour l'instant euh, mais ça peut prendre deux pistes ça peut être euh, ouvrir le débat et euh, donner des idées ou euh, euh, monter un prototype et euh, faire une proof, euh, une, POC, euh, une proof of concept une preuve de concept euh, en mode design thinking euh, c'est-à-dire que là, là j'ai hier soir, euh, étant assis à côté de Mehdi Garsala, il me, il me faisait un retour d'expérience sur un, un autre format qui s'appelle le Barcamp, camp euh, avec des experts du numérique euh, du monde entier dans, de, dans le cadre de l'organisme mondial de la santé. Euh, Mehdi, je ne vais pas raconter tout ce que tu m'as tout, tout ce que tu m'as dit, mais c'était très très enrichissant de voir qu'on pouvait avec euh, euh, aidé par des médiateurs spécialisés dans ces, ces techniques, hein, on ne va pas s'inventer spécialistes dans l'art du faire émerger des problématiques et accoucher de, de, de, de thématiques, accoucher de pistes, donc là, bon... Euh, euh, budget OMS oblige c'était des experts du MIT qui étaient là euh, sur, pour faire émerger des choses et, et manifestement c'était extrêmement riche donc euh, euh, associer euh, tous les acteurs euh, des associations professionnelles, euh, j'ai si on parle des métiers, il faut quand même qu'on euh, qu pense aussi au DRH. Hein, donc, euh, Je pense qu'à un moment ou à un autre, les DRH des établissements seront impliqués, seront euh, invités. Euh, la DRH du ministère, ça peut être notre cible. Ça peut être dire, euh, on va euh, réfléchir tous ensemble sur l'évolution des métiers qui sont bouleversés, les nouveaux métiers... Euh, euh, bon. Toutes ces pistes, euh, est-ce qu'on fait un livrable et qu'on le donne à, à DRH du ministère pour le dire, ben, regardez, on a bien cogité, si un jour vous faites un référence, parce que ça arrivera euh, probablement encore une fois, euh, vous euh, vous aurez euh, matière à réflexion euh, derrière, derrière ce qu'on a fait. Ça c'est une piste, mais il y en a d'autres. Donc, euh, oui, c'était je, je je pense que c'est un pour moi c'est un moment très fort cette table ronde euh, et ça, ça va aussi impliquer des réunions euh, interbureaux entre euh, les associations, euh, initier euh, des passerelles des ponts euh, pour qu'on ne soit pas euh, le CIR euh, et rester euh, sur une réflexion du CIR. Et ça on l'abordera euh, justement sur une nouvelle formule. Euh, du conseil d'administration donc qui aura lieu le 1er et le 2 juillet euh, avec un temps euh, vraiment de, de séminaire euh, en plus que euh, le, généralement les thématiques des, des, des conseils d'administration on est plutôt dans l'action euh, alors la logistique des assises euh, ben, je, je vous engage à répondre au questionnaire, euh, à l'enquête qui va vous être euh, tous en, envoyés par mail. Euh, S'il faut bien répondre à une question, euh, ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est est-ce euh, euh, est -ce que ce format... Euh, inédit dans le cadre des assises du CIR, euh, vous a convenu ou pas Est-ce que le fait d'être dans un euh, euh, JRS like, euh, puisque je l'ai entendu, euh, d'être euh, dans un auditorium, dans un palais des congrès, on a plutôt l'habitude de ça quand on va au JRS, Pas quand on va au XIR hein. Euh, les assises du euh, j'ai entendu euh, par ailleurs. Ah oui, mais nous on aime bien le côté familial. On est tous ensemble. Euh, on est dans, dans un centre, euh, une unité de lieu. Euh, euh, euh, le soir, on se réunit tous parce que finalement on n'a pas moyen de sortir euh, parce que le centre-ville est très loin. Euh, voilà. Tout tout tout s'est euh, passé. Il euh, y, y a eu toute une histoire du CIR avec ces euh, centres et l'unité de lieu. Elle a eu lieu aussi à Cannes, mais là pour le coup c'était dans un hôtel. Euh, mais on était dans le même hôtel et on restait ensemble du, du début jusqu'à la fin de la, de la journée, parfois même tard. Euh, et euh, euh, ici, vous voyez, c'était un peu différent. On avait le palais des congrès, mais on avait quand même réservé deux hôtels assez limitrophes. Donc voilà, sur cette logistique, j'aimerais bien que vous vous exprimiez tous, pas seulement ceux qui ne sont pas satisfaits, mais ceux qui puissent nous dire euh, voilà euh, ça ce format euh, j'aime bien euh, ou euh, je, euh, je vous propose autre chose pourquoi pas. Euh, je vais remercier les partenaires euh, parce que quelque part euh, équilibrer le budget euh, des assises, hein, ben c'est aussi parce que euh, on, a, on a des, des rentrées d'argent grâce aux au stands. Euh, il faut savoir que c'est le seul financement qu'on a. On, on, ne, euh, on ne demande pas de subvention euh, à quelque organisme que ce soit dans le cadre des assises. Euh, donc, euh, je ne bon, vais pas les citer tous hein, parce qu'on on a tous faim. Euh, mais, et puis, je, si je ne les ai pas listés et que j'en oublie, euh, ça, ça, ça fait tâche. Donc, je vais quand même citer les deux sponsors principaux d'hier euh, qui étaient les apéritifs. Avec Cap Monétique le, le matin et dès l'après-midi. Et quand je regarde à nouveau le programme, euh, je me dis, oh là là, quelqu'un qui va regarder à posteriori le programme des Assises du XIR, il va se dire, mais pourquoi ils font deux apéritifs par jour, ces braves gens? Euh, et il euh, faudra peut-être mettre un, un la veille et un autre le lendemain. Euh, ça, ça, ça, fait, ça fait moins euh, euh, Assises Beuverie, quoi. Euh, le soir, donc, euh, le repas de gala. Euh, et euh, il y avait un, un nouveau partenariat cette année avec EdTech France, donc euh, une structure qui euh, fait la promotion des entreprises, beaucoup de start up mais pas que des start up dans le domaine euh, de, de, euh, des technologies pour euh, l'éducation. Euh, donc, euh, il y avait des, euh, un, un village, entre guillemets, de start-up, euh, quand même cinq, qui étaient présentes. J'espère que vous avez pu euh, les rencontrer. Les retours que j'ai eus de leur part étaient extrêmement satisfaits. Euh, vous étiez vraiment dans leur cœur de cible. Donc, EdTech France a bien fait son travail et je remercie Rémi Charles euh, Rémi Charles, pardon, euh, et euh, euh, donc c'est probablement quelque chose euh, sur lequel on va retravailler parce qu'il y a eu cinq présents mais c'était peu d'élus par rapport à tous ceux qui avaient envie de venir euh, donc on ne pouvait pas non plus faire un village de, de 15 start-up euh, EdTech France euh, mais euh, il faut réfléchir à peut-être un autre événement à venir, une journée thématique EdTech euh, XIR euh, euh, sur laquelle on va, on va réfléchir au sein du conseil d'administration euh, il faut voir aussi qu'un des partenaires cette année, que je ne citerai pas pour des questions d'équité, euh, euh, était une start-up à Cannes euh, et donc euh, cette, cette année a, a, a fait l'effort de, de venir et de prendre un stand euh, avec nous et eux euh, aussi étaient extrêmement satisfaits euh, de leur présence. Voilà donc euh, ces quelques mots pour euh, conclure euh, les assises. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, j'ai retrouvé beaucoup de, beaucoup de collègues, mais aussi d'amis. Euh, J'espère qu'il en qu est de même pour vous. Euh, N'oubliez pas, ceux qui ont mis pris un panier repas, ce serait dommage de gâcher de la nourriture. Donc, euh, il est important de prendre ce panier repas euh, en des moments où on parle de développement durable. Euh, je remercie l'UNISTRA, euh, l'Université de Strasbourg, euh, l'accueil que nous a fait euh, Frédéric Béant, euh, euh, l'amitié qui nous a fait de, de, de participer à la table ronde avec sa casquette présidente de la DGS. Euh, et aussi, euh, je remercie euh, Emmanuel Autin, la DSI de, de l'UNISTRA, euh, la directrice du numérique, pardon, de, de, de euh, l'UNISTRA, euh, qui, euh, qui va nous aider à stocker les kakémonos, euh, euh, ce qui nous évite de les porter dans l'ordre. Leur dans le train, et ça c'est vraiment très très appréciable euh, d'avoir des, des, des personnes qui nous aident spontanément. Donc euh, merci beaucoup à tous d'être présents, d'être venus et de faire vivre le CIR.